On euh, de a okay. en fait, des jeunes qui euh, parlent, dans on a de l'étude de la danse. Et qui veut dire un apprentissage aussi Un apprentissage, un apprentissage. On a des jeunes. Des saisonniers, euh, vous en avez des saisonniers C'est une explication pour, aussi bien pour les salariés que pour les employés. Ça, ça c'est ouais. intéressant, <rire> c'est pour les jeunes salariés. Ok, ça. Euh, voilà c'est Oui, On est jeune, mais, euh, mais euh... on est... On est, oui, est... jeunes, oui, mais on est... On est mais on On oui, est jeunes. On sur jeunes. Et les saisonniers. Donc, euh, je pense qu'en tant que radio jeunes, vous êtes amplement concernés. Et donc, on se propose de vous laisser de la documentation sur vos droits en tant que jeunes salariés, sur les saisonniers, sur l'apprentissage et tout ça, et sur la formation professionnelle. Pour que vous puissiez vous donner à... Euh, Éventuellement. À, à, à, aux articulés. Il y a beaucoup parlé. de salariés ici. Ils sont quand même ah quand, ah, quand même, même. Ah oui, quand oui. même. Oui. Il faudrait que je demande à mes supérieurs si c'est possible euh... Alors, les, ouais. les droits de jeunes, des salariés, je sur, de la formation, sur la formation. Ouais. Oui, ça c'est voilà. bien parce que ça bouge beaucoup. Oui, voilà. c'est sûr, ça bouge énormément. Ouais. Même nous, on n'est pas toujours euh... ouais. Ouais. Ouais. à la, la, la dernière la, la, la, de la la mode. Il faut savoir fidéliser le personnel. Hein. Mais, en, sincèrement, on, est, euh, on a quand même du personnel là depuis longtemps. Je crois que c'est la boîte, c'est pas mal quand même. Oui, oui, oui. bon Après, il y a des gens qui bougent parce mmh. qu'effectivement, comme je l'ai dit, ils sont jeunes. Euh, ils arrivent parce qu'ils sont embauchés suite à des stages pour pas mal. Euh, se On ne peut pas embaucher tous les stagiaires hein. Non. Oui. Hein euh, mais mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par un stage, parce que c'est la meilleure manière de, de découvrir, en fait, ce qu'ils sont. De faire et puis comme ça, est ils connaissent déjà l'entreprise, ils voient un petit peu et euh, bah, c'est sûr que si c'est leur premier emploi ou un de leurs premiers emplois après, euh, c'est important aussi d'aller voir ailleurs. Oui, oui. oui. oui. oui. parce qu'au bout d'un certain temps, on a fait le tour d'une mission et nous, malheureusement, la masse salariale ne peut pas être engagée, euh, enfin, on ne peut pas augmenter, l'augmenter, parce que sinon on ne vit plus. Mm -hmm. euh, mais bon, on a quand même toute une, une population qui est là depuis dix euh, ans plus. Mmh, moi, je suis là depuis 18 ans. Ah oui. Euh, ah là, oui. mais je ne suis pas la seule. Pilié déjà. Donc, et, et pour une radio jeune, malgré tout. Bon. Donc euh, voilà. Mais, et des animateurs aussi. Donc, piliers, mais dans les animateurs, euh, on en a deux qui sont là depuis euh, avant moi. Donc un mmh. peu plus de temps encore. Donc voilà, maintenant il faut quand même aussi que ça bouge parce que quand les gens restent trop trop longtemps dans ce genre d'entreprise hein, c'est pas forcément bon parce qu'on quand même une entreprise qui vit avec ce qui y à l'extérieur mmh. donc ça se renouvelle Donc on a quelques a de des gens qui sont là en se de temps en temps euh, On n'a pas beaucoup de contrats d'apprentissage donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu La professionnalisation non plus mais peut-être à nouveau Au, Au voir. voilà donc, de toute façon, si vos euh, salariés avaient besoin d'avoir des renseignements plus techniques, plus oui, si pragmatiques... Alors, nous, sur l'arrondissement, c'est 12 rue Chalilly. Oui, un c'est une union locale, c'est chez nous. Mais nous, voilà, c'est pas une technologie. C'est l'unique <rire> <ça>, vous avez <rire> <une tarpilologie. rire> euh, oui, j'en ai, j'en ai. Et sinon, vous avez les coordonnées derrière. D'accord Voilà. Bon, ben, merci ben, de votre ben, visite. Euh, juste une, On, euh, campagne oui. une, saison, une campagne sur l'arrondissement au niveau national, sur euh, les jeunes, voilà. les saisonniers, euh, l'apprentissage, la formation. Donc, qu'est-ce que vous avez des jeunes euh, salariés Des jeunes salariés Oui. C'est-à-dire, enfin, Les quel salariés, salariés jeunes, ah, 18, euh, 25 ans, 26 ans 25-26, oui. Bon, à cette période de l'année, non. Non, on est une école, donc c'est vrai que du coup. Ah, vous êtes une école On est une école, ouais mais c'est génial, c'est ce qu'on recherche quelque part. Parce que nous, en fait, voilà, on s'adresse particulièrement là aux saisonniers. Parce que parmi les jeunes, forcément, il y a beaucoup de saisonniers. bien sûr. Donc voilà, ouais, donc, ça, il a, en ce moment tout le monde est en, en vacances. En vacances. Oui, l'année scolaire, elle se finit euh, fin juin. Mm -hmm. Fin juin, début juillet, vraiment début juillet, c'est.. Euh... Alors c'est une école de quoi hein Alors on est une école de jeux vidéo et de films d'animation 3D. Donc on est une école spécialisée. Donc nous on a, bah, on a des étudiants du coup qui font l'alternance également, des contrats en alternance. Oh là, euh, non, mais... oh, <rire> Tout tout à fait ça, on en parle dans le canot. Alors, <rire> donc voilà, euh, du coup. Euh... Plusieurs livrets, euh, notamment sur l'apprentissage. Pour l'apprentissage, ouais. on fait que des contrats de professionnalisation, par contre. Mais, oui, mais et euh, et... apprentissage et euh, salarié à part entière. Voilà, c'est. Par... C'est leur donner oui, des, oui. donne des infos, oui. oui. Ils peuvent oui. avoir dans oui. leur entourage. Oui. Oui. Des... Oui. Après, des informations sur euh, la formation euh, professionnelle. Je vais vous en laisser plusieurs. Souci vrai que pas de non. Non. Alors, les... le travail saisonnier, ben, ils peuvent ouais. aussi avoir un mm -hmm. entourage mm -hmm. des saisonniers. Ça, c'est le guide des, euh, des droits des chefs salariés. D'accord. Et euh... Et puis ça, c'est des informations un okay. petit peu plus détaillées par rapport au salaire, parce qu'on entend beaucoup de choses de la télé sur oui. les salaires, etc. Bah Nous, on accompagne, c'est vrai, nos, nos étudiants. On a le service relations entreprise qui se charge justement de, bah, des conventions de stage, des mmh. contrats en alternance, la relation avec les employeurs et notamment bah, la recherche également de, bah, de nouveaux euh, oui, nouveau, euh, nouveau professionnels sur le marché du travail qui seraient susceptibles d'être intéressés par nos étudiants et leur profite du coup pour les embaucher, même pour après. On les accompagne également dans leur aventure professionnelle, sinon que leur entreprise, pour le statut auto-entrepreneur, etc. Mmh. Donc euh, ouais, on les accompagne euh, du début jusqu'après. Jusqu bah, bah, C'est la grande mode, hein, euh, auto-entrepreneur, mmh. mais bon... Vous savez on, on a des, des étudiants aussi. qui sont intermittents aussi, ils peuvent ouais. avoir le statut intermittent, voilà, quand ouais. ils travaillent dans l'univers musical notamment, parce qu'on ouais. a une formation euh, bah, qui est sur euh, la musique et les bruitages dans les films d'animation et les jeux vidéo. Donc, effectivement, euh, oui, eux, ils sont, euh, ils ont souvent le statut d'intermittent de de, du spectacle. Voilà, donc on les accompagne aussi autour de ça. Et au niveau de, des salariés, professeurs et tout ça, vous êtes avec une équipe de combien de. À peu on près est 49, euh, entre, oui, entre 45 et 50 salariés. Après, on a des professeurs forcément externes. Ouais. Euh, mmh. qui viennent parce qu'ils travaillent dans des écoles différentes. Donc eux, ils, ils enseignent, mais vraiment sur des modules parce qu'ils ont leur spécialité. Mmh. Voilà, donc euh, ça peut être renseigné sur euh, l'apprentissage d'un logiciel en particulier. Et il existe oui. ça dans école un comité d'entreprise pour euh, les salariés euh... Mais justement, là on passe à 50 salariés, là, cet été, donc... Oh. Donc ah, là, si donc, je là pour la rentrée, ouais, ah, ouais. Je suis déléguée du personnel, justement. Ah Merci. Mais pas, pas <rire> la salariée, pas la salariée. Non, pas du tout non, non, on est deux délégués du coup, donc, euh, oui. donc, euh, donc, donc voilà, d'accord. C'est bien. Le détresse, parfois, c'est pas à nouveau et c'est même peut-être tendance à s'accentuer Alors maintenant, ça fait plusieurs années que la CGT euh, se déploie partout en France. On retrouve encore cette année beaucoup de situations qui sont inacceptables, euh, soit illégales, soit indignes. Euh, donc nous, l'évolution qu'on peut faire sur 5 ans, euh, sur quatre points, le premier, c'est la physionomie de l'emploi saisonnier qui a évolué. Aujourd'hui, ce n'est pas juste des jeunes qui sont là pour faire une première expérience. Ils sont là pour subvenir à leurs besoins et payer leurs études. On retrouve de plus en plus chaque année de retraités qui sont sur des contrats saisonniers, notamment dans les exploitations agricoles ou dans les commerces et les restaurants. Beaucoup de salariés seniors également, plus de 50 ans, licenciés qui n'arrivent pas à trouver un emploi stable. Et là également, ils s'inscrivent dans l'emploi saisonnier. Beaucoup de femmes. On rencontré pendant la caravane, beaucoup dans les exploitations agricoles, des femmes de plus de 50 ans qui disent avoir fait toute leur carrière en contrat saisonnier parce qu'il n'y avait que ce type de contrat qui se présentait à elles. Également beaucoup de travailleurs migrants. On note une, une, une, un, on note une augmentation donc des travailleurs issus des pays de l'Est et il y a nécessité pour nous d'entrer en contact avec eux puisqu'ils doivent avoir les mêmes droits que les autres salariés sur notre territoire. La deuxième chose, c'est une extension des champs professionnels qui utilisent le contrat saisonnier alors même que la législation donne une définition restrictive, même si vous trouvez en priorité les contrats dans le tourisme et l'agroalimentaire. Aujourd'hui, euh, tout employeur qui veut justifier d'un accord, recours à l'emploi saisonnier. Et pendant notre campagne, nous avons rencontré des saisonniers dans la grande distribution, la restauration rapide, les aires d'autoroute, les péages, les musées, les campings, les plages, les bases nautiques, les parcs de loisirs, la sécurité, les banques et assurances, le bâtiment. Donc on a vraiment une utilisation abusive de ce contrat contrat qui est différent d'un CDD classique puisqu'il n'y a pas le versement de la prime de précarité. Mais alors c'est quoi ce, ce contrat simplement Pourquoi euh, qui, qui peut l'utiliser Alors il y a une définition stricte, il faut être dans le cadre d'une saison, avoir une activité qui est cyclique. Euh, qui peut l'utiliser bah, En priorité ceux qui sont concernés par la saisonnalité, notamment dans les exploitations agricoles, pour les récoltes, pour les vendanges, euh, les crétages des maïs. Peur, euh, pour les récoltes, pour les vendanges, euh, l'éclairage du maïs par exemple. Euh... En, en, gros, en gros, ça devrait être utilisé dans des cas précis et c'est un, un, un contrat qui vraiment sert à bien d'autres employeurs. C'est là qu'il a vu. Exactement. Donc, euh, les, La grande distribution euh, pour mémoire a une activité permanente tout au long de l'année et euh, on a des difficultés à comprendre qu'ils utilisent ce type de contrat. On retrouve aujourd'hui dans le personnel communal beaucoup de contrats saisonniers de plus en plus et on retrouve des originalités. Exemple, une aide soignante en maison de retraite qui est en emploi saisonnier ou alors euh, une gendarme de 18 ans en emploi saisonnier également alors, pour elle, il s'agissait d'un emploi en comme personnel communal détaché en gendarmerie. Donc oui, ce contrat est utilisé à tort et à travers, et la CGT vraiment s'est déployée sur tous les secteurs professionnels connus pour aller à leur rencontre. Dans le bâtiment aussi Dans le bâtiment également, ce sont les saisonniers qui sont concernés par la pluriactivité. Par exemple, l'hiver, ils sont pisteurs ou s'occupent de réparer les skis dans les commerces en haute montagne, et l'été, ils sont dans le bâtiment. Euh, nous sommes sur des métiers qui sont pénibles et qui sont dangereux. Et euh, comme les droits ne sont pas toujours respectés, les contrats ne sont pas toujours signés, les travailleurs ne sont pas toujours couverts. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu leur dire, la priorité cette fois-ci. Il faut un contrat signé, il faut faire le volume d'heures qui est prévu au contrat, pour les tâches prévues au contrat et, et pour le salaire euh, qui est aussi indiqué. Et aujourd'hui on voit que c'est pas ça. On voit des saisonniers qui font 10 heures par jour qui ne sont payés que 7 heures. Le patron dit bah, les 3 heures qui restent ce n'est pas mon problème. Ou alors on a des saisonniers dans les exploitations agricoles qui faisaient des heures supplémentaires et qui nous disaient on sait à quelle heure on commence le matin, on ne sait pas à quelle heure on va finir. Et qui font des journées de 7h parfois jusqu'à 21h. Donc ça c'est inacceptable. Certains employeurs, ils sont 8% à mettre à disposition un logement pour leurs saisonniers. Mais il faut voir des fois dans quel état sont les logements. Il s'agit de hangars avec des matelas par terre à même le sol avec un robinet d'eau froide. Où on a aussi des saisonniers qui vivent dans des granges, euh, dans des euh, caravanes qui sont insalubres. Euh, des jeunes qui doivent travailler en camping et qui doivent payer leurs deux mois de tente alors même qu'ils n'ont pas touché leur premier salaire. Il y a une grosse difficulté, ça a été le plus gros témoignage qu'on a eu cet été. Euh, un problème sur le logement et la CGT porte une offre plurielle en fonction des différentes euh, situations. Des logements mis à disposition à loyer modéré dans les villes où les saisonniers travaillent pour éviter qu'ils aient à faire 60 ou 80 km pour venir travailler. Il faut également aménager euh, des euh, terrains euh, avec toutes les commodités sanitaires et électriques pour leur permettre, pour les nomades, de venir s'installer pour la saison. Cette proposition, évidemment, euh, n'est pas très appréciée par les communes. Euh, donc voilà, il faut vraiment euh, se poser la question du logement. Sachant que plusieurs employeurs peuvent aussi se regrouper pour financer une résidence où tous les saisonniers de plusieurs secteurs professionnels seraient logés et c'est le cas notamment à Briançon. Est-ce que euh, l'absence de contrat, vous dites que c'est 15% des de, de, de situations, ça veut dire que c'est admis par les deux parties C'est communément admis par un patron et par un salarié de ne pas signer de contrat Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est plus dans un contact normal d'information et de défense des salariés, les conditions de travail s'étant euh, vraiment beaucoup beaucoup dégradées. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'avoir un emploi, quelles que soient les conditions. Un exemple, dans un hypermarché en Gironde, une patronne euh, utilisait un taser sur ses salariés, qu'ils soient saisonniers ou non, quand elle trouvait qu'il y avait une baisse d'activité. Elle pensait que tout était permis, euh, les salariés n'ont rien dit euh, parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi jusqu'au jour où la patronne a utilisé le taser sur une enfant supposé rome, supposé pouvant voler dans la caisse. Et là, les salariés n'ont pas accepté qu'une enfant soit violentée, ont appelé la CGT l'inspection du travail. Nous nous sommes rendus dans cet hypermarché et la patronne a sorti son taser en disant « Mais je ne pas, au courant qu'on n'avait pas le droit. » Donc non, on n'a pas le droit de violenter ses salariés. Il faut qu'il y ait un contrat signé, que les heures soient payées et que le salarié travaille dans de bonnes conditions. Pour revenir un petit peu sur le sujet, vous dites euh, « On n'a pas le droit à... Vous disiez surtout les saisonniers ne sont pas au courant de leurs droits. Ça c'est un point notamment que vous avez remarqué. Ça a été le point de départ de la construction de notre campagne il y a quelques années. On s'était rendu compte que 65% des saisonniers ne connaissaient pas leurs droits. Et on s'en rend bien compte sur le terrain, notamment pour les plus jeunes. Donc là on a essayé de mettre à disposition un guide qui retrace les droits de l'embauche jusqu'à la fin du contrat. En passant par les conditions de travail, le temps de travail, le salaire, mais également des données importantes où la précarité se fait aussi ressentir pour les saisonniers c'est-à-dire l'accès aux soins, l'accès à la retraite et également l'accès au droit au chômage.